Bonjour mesdames mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabyla Kamara depuis Bruxelles, chef correspondant Guinéen. Alors ce samedi matin, donc j'interviens avec euh, ce thème euh, disons euh, d'information d'analyse sur Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, il est en fait membre du gouvernement de la transition, euh, il est aussi euh, disons euh, le porte-parole euh, du même gouvernement. Alors, vous l'avez remarqué dans cette semaine, ou cette semaine, Ousmane Gawar en fait, euh, après les tueries, pendant les manifestations, vous comprenez, de ce jeudi, nous avons tous entendu Ousmane Gawar en fait, euh, critiquer, n'est-ce pas, euh, disons, euh, l'opposition, notamment, en fait, euh, le lien de lui éfliger, le euh, c'est le dernier diallo, n'est-ce pas bien je, bien, je vais donc revenir sur, parce qu'il y a l'accusation, il y a l'accusation, il accuse donc euh, l'UFDG, il accuse son leader Gawal Diallo, en fait, euh, qui, avec ses théories, a indexé, accusé certains éléments, donc de la garde présidentielle, d'avoir perpétré en fait les théories pendant les manifestations de la semaine. Ossedan Diallo qui, en fait, condamne et accuse. N'est-ce pas Et Ousmane Gawal Diallo réagit en disant, en actuant ou en agissant ici que c'est dans un dialogue, en fait, perd légitimité, n'est-ce pas, pour diriger ce pays, Cher compétences Guinéen. Alors, je vais lire, hein, il y a un article hein, sur euh, ce site d'information, visionguiné.info, que je vais lire, euh, cher compétences guinéen. Alors, et ensuite, hein, donc une fois la lecture, une fois la lecture terminée, vous avez une idée sur euh, ce que, euh, que raconte que de Gavalli n'est-ce pas? Ces accusations. Et ensuite, je fais une analyse là-dessus. N'est-ce pas, cher Comte-Guinéen? Alors, euh, il est bien question du porte-parole du gouvernement de la transition. C'est quand même étonnant parce qu'on parle du de, de gouvernement d'un de de, ministre de la transition. N'est-ce pas? Et il est ministre d'un département plutôt technique. Alors, ce qu'il dit ici comme accusation, il ne le dit pas en tant que porte-parole. Non. Il ne le dit pas en tant que porte-parole. Et ce qu'il dit, en fait, vient de sa personnalité, de cette personnalité rancunière, vous comprenez, à l'égard, disons, de son ancien parti, et surtout à l'égard de son ancien patron, Sylvain Ndiaye. Donc, il ne, tout ce qu'il dit là, ce n'est pas en tant qu porte pas le que porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire qu'il ne fait pas passer la voix du gouvernement, non. Ça, c'est en fait un engagement, ou disons, euh, des idées à lui, n'est-ce pas Ne l'oublie pas que... Ne pas l'oublier que le monsieur, depuis qu'il a quitté le et d'ailleurs, quand il était en milieu alors, euh, il était animé toujours de cette intention, ou disons, de cette mauvaise intention, ce n'est pas une personne de bon sens, ce chef l'Union. Alors, la rancune continue, et ce qui fait que finalement, sans se rendre compte, il ne se dit pas, écoutez, je suis ministre d'un département technique, attention, je ne suis pas tout par le gouvernement, alors, euh, des attaques beaucoup plus, euh, disons, personnalisées, il ne faut pas le faire, mais il ne peut pas, parce que la rancune est là, ça, ça le démange, hein? ça le ronge, il doit dire quelque chose, il doit attaquer, je comprends bien. Très bien. Alors, Ousmane Kawal-Diallo, euh, après cette accusation de Sendal-Diallo, parce qu'il y a eu des tueries, hein, on parle de sept morts euh, euh, la semaine pendant les manifestations de, donc, des forces vives, hein, on parle de sept citoyens tués à Bambeto, n'est-ce pas Alors, nous savons que les tueries, c'est purement ciblé, c'est purement ethnocentriste. Très bien. Et diallo alors qui, c'est normal, il est le grand leader politique en Guinée, leader du plus grand parti donc du pays, c'est logique, hein, il doit dire quelque chose. Pas Donc voilà, il accuse, parce que là nous avons eu les, la, la, la vidéo, les images, euh, disons, pendant ces manifestations, on a vu en fait euh, certains éléments de la garde présidentielle, alors euh, qui, voilà, euh, voilà, qui était là pour euh, la salle besoin. N'est-ce pas Alors Ousmane Gawal Diallo n'est pas content que ce Dernal Diallo attaque, critique en fait. Euh, Théorie, ou critique même la garde présidentielle, ou indexe la garde présidentielle de le Il n'est pas content. Alors il dit, je suis choqué, je vais lire, je cite, je suis choqué par les propos de Sebben Diallo. Je pense qu'il doit faire attention pour ne pas considérer qu'il n'est pas responsable de ce qui arrive dans ce pays. Dans ce pays-là. Il a une part de responsabilité dans tout ce qui arrive sur l'exacerbation des tensions. À un moment donné... C'est Ousmane Gawad Diallo qui parle, s'attaquant c'est dans le dialogue. Il dit, à un moment donné, il faut qu'il se regarde et assure, assume cette responsabilité. Parce que ça ne sert à rien de s'indigner aujourd'hui et le lendemain attiser les tensions pour qu'il y ait des victimes. Fin de citation qui à ces alors. Il va jusqu'à dire, quel que soit l'auteur de ces crimes ou les raisons qui ont motivé ces assassins et meurtres, tous ceux qui, ou ces assassinats et meurtres, tous ceux qui poussent à l'exacerbation des tensions ont une part de responsabilité évidente. À chaque fois que quelqu'un tombe dans une manifestation, il perd en légitimité pour prétendre diriger ce pays. C'est extrêmement grave. « Quand vous êtes indigné parce que des gens sont morts, vous ne créez pas les conditions d'un affrontement le lendemain. Si vous le faites, c'est cynique et inacceptable. » Ousmane Dawal-Dialogue qui continue, qui parle. Il dit, encore, « Tous les leaders qui pleurnichent ou s'indignent sur les réseaux sociaux, ils sont responsables de ce qui arrive aujourd'hui. » Le gouvernement a fait ce qu'il faut. Quand on va au dialogue, on s'écoute, et on fait des compromis. Lorsque vous ne voulez pas faire des compromis, vous attisez la haine et vous poussez à l'exacerbation des tensions. Fin de citation, Ousmane Gawal Diallo, qui s'adresse ici à Sidal Ndiallo, cher Contrevinien, son ancien patron, le leader lui-frégé, Sid Moutal Très bien, vous l'avez donc saisi, Ousmane Gawal Diallo. Je prends l'ossature, l'élément fondamental dans cette accusation, cher Contrevinien. Alors, moi, j'ai dit que chaque fois Ousmane Gawal-Diallo vient avec les discours irrationnels, ce n'est pas seulement Ousmane Gawal-Diallo. N'importe quel ministre, ou de façon personnalité de pouvoir, avance les discours irrationnels. Je vais répondre, n'est-ce pas Je lui réponds. Je vais répondre à Ousmane Gawal-Diallo, c'est qu'on avant cela, mais qui est Ousmane Gawal-Diallo Nous le connaissons très bien, mais il y a encore certains détails. Ousmane Gawal-Diallo, euh, disons, je le connais très bien, je peux dire, bon, c'est euh, c'est un ami, n'est-ce pas alors, nous nous connaissons très bien, nous communiquions très bien avant qu'il ne soit ministre, n'est-ce pas Et quelques semaines même, avant qu'il ne soit ministre, je dirais une semaine ou deux semaines avant qu'il ne soit ministre, euh, avant qu'il ne soit appelé pour rentrer en Guinée, il était à Paris, il m'a appelé pour dire, bon, écoutez, que les militaires l'appellent parce qu'ils ont confiance en lui, qu'il doit rentrer. Et m'a dit. Alors, je l'ai félicité, je lui dit, ah, super important, parce que là, c'est important pour l'UFDG. C'est-à-dire que, que la junte militaire, en ce moment, on pensait avoir une junte qui vient pour travailler objectivement, on pensait, c'est comme ça on pensait, je pensais au départ, alors je dis, alors là c'est bien que la junte militaire se réfère à une personnalité du parti, lui l'UFDG, je crois que c'est une victoire pour l'UFDG, c'est euh, un, une sorte d'honneur pour lui l'UFDG, que la junte compte sur un élément du parti. C'était en fait mes mots, n'est-ce pas, pour le remercier. Et ensuite, quand il m'a donné la nouvelle qu'il doit rentrer en Guinée parce que la jeune a confiance en lui, alors moi, il a ajouté ensuite, Nabi, est-ce que vous avez des, des, des contacts avec le leader du FDG avec cette Diallo dialogue et Je reprends par la négation. Alors, il me dit Ousmane diallo je suis en train de dire qui est Ousmane diallo n'est-ce pas alors là, il me dit, bon, écoutez, Nabi, alors, si tu peux communiquer avec lui, mais écoutez, euh, moi, euh, dans le parti, ça ne va pas. Écoutez, je suis en train de, nous sommes à un moment où il n'est pas encore ministre, mais de toute façon, il est appelé, il doit rentrer. N'est-ce pas? Alors il me dit, Nabil camarade, alors, il faut parler, parce que, il faut parler avec lui, parce que dans le parti, euh, ça ne va pas. Euh, D'ailleurs, euh, moi, ce qu'il m'a fait, je ne vais pas l'accepter. N'est-ce pas? Euh, J'ai un poste de responsabilité au niveau de la communication. Alors, il veut euh, me faire joindre par d'autres personnes qui sont, en fait, plutôt mes inférieurs ou qui n'arrivent pas à mon niveau, disons, euh, d'intelligence. Alors, je ne peux pas accepter cela. Et tant que, il dit, tant que Sedan Diallo n'essaie pas de revenir sur sa décision, lui, Ousmane Ndava Diallo, il sera plus actif dans le parti. C'est ce qu'il m'a dit Ousmane Gallo, avant qu'il ne, voilà, ne soit ministre. Donc déjà, il y a cette prédisposition rancunière contre Sédane Diallo. Vous comprenez Alors, Sédane Diallo fait une, euh, une sorte de, de restructuration dans le parti. Ousmane Diallo n'est plus seul euh, au niveau dans son poste qu'il occupe. Il est en fait rejoint par, euh, disons, d'autres personnes. Alors Osman Gallo n'est pas content. Je n'accepterai pas. Je ne serai plus actif dans le parti tant que cette Gallo ne revient pas sur la décision, parce que il que je travaille avec des gens qui n'ont pas mon niveau d'intelligence, n'est-ce pas Très bien. Alors ma, ma réaction, c'était de dire non, Osman Gallo, ne faites pas cela. Nous sommes, en, vous êtes dans le parti, le parti, voilà. Je crois qu'il faut, il faut dialoguer, il faut négocier. Euh, on a, en fait, euh, le, le boulot, c'est devant nous, n'est-ce pas Il y a le grand boulot de devant nous, et il y a la transition qui vient, afin qu'on vient bien de tomber. Je pense que c'est mieux d'être unis. Voilà, c'était mes mots, en fait, à, à Ousmane Galdiallo. Très bien. Alors, écoutez, quelques temps après, il est nommé ministre. Voilà. Alors, chers compatriotes guinéens, nous allons donc euh, écouter Ousmane Galdiallo. Euh, c'est pourquoi, quand je l'entends maintenant, n'est-ce pas, sa position, et chaque fois que Cédrin Diallo parle, il réagit tout de suite n'est-ce pas, et tout de suite, hein, et là, il attaque, et tout d'un moment, vous l'avez entendu, qui n'est pas encore, euh, que personne ne peut, en fait, euh, le faire quitter du parti, il est du parti du FDG, et il ne quittera pas, n'est-ce pas, tout ça, voilà, donc, euh, nous connaissons pourquoi Ousmane Gal est dans ce parti, n'est-ce pas, de la même, pour la même raison que Alpha Condé a rapproché ce Ousmane, comment on appelle ça, euh, Baouri, vous vous rappelez, pour euh, tout simplement broyer lui l'UFDG. Alors, euh, c'est la même raison. Alors, euh, Mamadi Doumbouya et ses hommes ont pensé, ce pouvoir est ethnocentriste. Alors, pour pouvoir euh, détruire cette dalingale, parce que c'est lui le problème, c'est lui qui a l'électorat, c'est lui qui peut gagner les élections libres et transparentes, alors il faut donc le détruire. Comment le détruire Essayons de, de, de copter certains éléments euh, donc, euh, qui sont proches de lui, n'est-ce pas? Et qui euh, d'ailleurs ont tendance effectivement à défier la légitimité de ce Diallo, Alors ils ont trouvé c'est Ousmane Diallo, n'est-ce pas? Ousmane Diallo donc est dans le gouvernement, ce n'est pas pour autre chose. Je vous le dis sérieusement, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour effectivement tenter d'affaiblir ce Diallo, d'affaiblir réfléchir Mais c'est vrai, sinon il est ministre d'un département technique, n'est-ce pas? Alors euh, il émet des jugements pareils ce n'est pas des jugements d'un de, porte-parole passé qui dit, écoutez, ça n'a absolument rien à voir avec, euh, disons, un élément ou une idée qui a été arrêtée pendant le Conseil des ministres. Non, ça, ça vient de lui, Ousmane Gallagher, c'est-à-dire est, il est euh, la haine, le ronge, il doit dire quelque chose, il n'est pas content que ce dans le diallo, attaque Mamadi euh, Doumbouya, n'est-ce pas Très bien. Alors, dans ces accusations, qu'est ce dit Ousmane Gallagher Vous l'avez entendu Alors, moi, je me dis quelque part, il est arrivé sans le savoir, sans se rendre compte, sans s'en rendre compte. Il vient de dévoiler à travers cette accusation l'intention claire de la militaire militaire du moment de du donc euh, d'invalider la candidature de Seymane Diallo pour les prochaines élections présidentielles. C'est clair. Mais écoutez ce qu'il dit. N'est-ce pas que, si vous l'avez bien compris, quand il dit il, euh, à chaque fois que quelqu'un tombe dans une manifestation, c'est dans un dialogue en légitimité pour prétendre diriger ce pays. C'est quand même grave. Alors, parlons de légitimité, parle de la légitimité. Quand on parle de la légitimité, la légitimité, bon, c'est toujours face à... En fait, on peut... Essayer d'expliquer la légitimité, disons, euh, il y a deux versions, ou deux manières de comprendre la légitimité. La légitimité résultant du droit, la, la légitimité résultant également de la reconnaissance populaire ou de l'appréciation populaire. N'est-ce pas Voilà. Alors, quand Ousmane Gawal Diallo, que okay, ce dernier dialogue perd sa légitimité à chaque fois que quelqu'un meurt dans une. Enfin, fait, la légitimité de diriger ce pays, à chaque fois que quelqu'un meurt dans les manifestations. Ça signifie tout simplement temps que ce dernier dialogue. Euh, en prenant la première définition, la légitimité, la légitimité rejetant le droit, que dans dernière dialogue risque effectivement de ne plus être reconnu par le droit ou son parti du risque gros face à la loi, face à la l'égalité. N'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que le parti risque donc d'être invalidé, n'est-ce pas? Donc il perd sa légitimité. Et parce que tout simplement, l'UFDG, euh, après les jurys, l'UFDG condamne le pouvoir. N'est-ce pas Alors, il y a la légitimité. Euh, bon, écoutez résultant également, euh, euh, disons, de l'appréciation populaire. Et là aussi, c'est pour dire, c'est un dialogue, euh, chaque fois que vous condamnez le pouvoir parce qu'il y a eu tellement, alors, ou oh, oh, telle tuerie, écoutez, vous perdez également la légitimité, l'appréciation, auprès de l'appréciation, donc, de vos, en fait, euh, de vos militants, ou des citoyens guinéens. C'est ça que ça signifie, je comprends, C'est quand même grave, parce que, euh, S'il vous plaît, euh, je dois dire à Ousmane Gawadiallo diallo euh, je me demande qui perd ici <rire> en légitimité, qui perd en légitimité ici, parce que le pouvoir de la légitimité, humilité, Mouya qui arrive au pouvoir à travers un coup d'état militaire, alors ils sont au, au pouvoir, euh, c'est une légitimité, il y a légitimité qui ne résulte pas du droit. Ils ne sont pas arrivés là à travers des élections, n'est-ce pas Alors disons que face aux lois, ils ne sont pas légitimes, c'est un pouvoir illégitime. Mais ils sont légitimes hein, face à l'appréciation populaire, il y a l'acceptation populaire, vous vous rappelez le, 20, le 5 en fait, euh, septembre 2021, alors c'est toute la population, parce que vous voyez qu'on a créé, tout le monde est sorti pour applaudir, donc il y a la légitimité populaire, il y a l'acceptation populaire, donc la junte militaire, le pouvoir de l'agent de Moyen accepté, mais selon la légitimité populaire, la légitimité donc relative à la légalité, non alors, je me demande maintenant, maintenant là où nous sommes, qui perd la légitimité ou qui a déjà perdu la légitimité C'est la junte militaire. Parce que la seule légitimité de la junte militaire, c'est l'acceptation populaire. Aujourd'hui, Mandy Dombouya n'est plus populaire. Mandy Dombouya est rejeté. Ça ne va pas. Et la seule légitimité, n'est-ce pas, à travers laquelle, en fait, euh, Mandy Dombouya pouvait en fait, euh, s'enorgueillir, alors, il, il la perd maintenant. Il n'est plus populaire. Qu'il sorte aujourd'hui à Conakry pour se promener. Mais ce n'est plus l'enthousiasme. C'est un rejet total. Il l'a perdu. Le 5 septembre, quand il est sorti, en fait, 2021, il est sorti. L'attention était bien sûr portée sur Mamadi Domboya. L'attention n'était pas portée sur toute la garde qui l'accompagnait. Mais aujourd'hui, quand Marie-Muyas sort à Conakry, l'attention est portée sur... Mais on se demande, mais pourquoi tout ce monde, pourquoi toute cette garde, pourquoi tout ce camp qui l'accompagne Il a perdu sa légitimité. La seule qu'il avait pour s'enorgueillir. Il l'a plus. Alors, je me demande maintenant, entre ces dans dialogues, n'est-ce pas, solidaire politique qui critiquent parce que les citoyens sont abattus comme des oiseaux, et Mamadi Dombouïa, qui utilise ces éléments de la garde présidentielle, qui vont sur un site massacrer les citoyens de façon ciblée ethnocentriste. Je me demande qui, qui perd légitimité. Parce que la transition, cette transition n'a plus de légitimité populaire. Alors, finalement, ni la légitimité résultante du droit, ni la légitimité résultante de l'acceptation populaire. Il a perdu, c'est lui, Ousmane gawal Diallo. Vous ne réfléchissez pas bien La haine vous, vous ronge, n'est-ce pas Alors, je disais, sans le savoir, il vient de dévoiler l'intention claire des demandes Doumbouya. De C'est-à-dire, tout ce qu'il veut maintenant, c'est essayer de, de, de créer toute une situation... Alors, euh, euh, pour pouvoir, euh, disons, invalider la candidature de Sérédane Diallo, invalider, en fait, s'il faut dire, euh, le statut, vous comprenez, légitime de Sérédane Diallo de, de l'UFDG. C'est ce qu'il cherche. Il faut trouver. Parce que n'est plus là. Hein, on essaie de l'attaquer avec l'invention, euh, donc euh, cette invention, euh, cette machination politique relative à... À, à, à, au dossier euh, qu'on appelle Air Guinée, qui est une invention qui, en fait, euh, écoutez, il n'y a pas d'explication, ils n'ont pas, pas d'argumentation, alors tout ça est inventé pour pouvoir écarter cette donne en dialogue. N'est-ce pas Alors, il faut l'écarter, mais il faut invalider le parti. Alors là, Ousmane Gaulle vient de le dire, c'est comme une fois qu'on dit, c'est le dialogue qui pousse les jeunes à manifester. Vous manifestez, vous, vous faites abattre, alors c'est un dialogue, on vous accuse, c'est vous, une manière tout simplement euh, d'inventer une autre situation pour dire, bon, écoutez, le parti est invalidé, le parti n'est plus légitime, c'est le dialogue, vous n'êtes plus en fait présidentiel. Mais c'est cela. N'est-ce pas Alors, autre chose, autre explication, parlant de la légitimité, Ousmane se quand il y a manifestation, il y a un article, disons, de la charte, de la République, euh, vous comprenez, qui dit que, bon, écoutez, quand les gens manifestent, hein, il faut les abattre, il faut les tuer, Ousmane Gaurdiallo. Pour quelle raison Il faut tuer les gens. N'est-ce pas Il y a un article hein, qui le dit, qu'il faut tuer les gens, comme ça a été la semaine, cette semaine. Cette personne tuée, tué Ousmane Gaurdiallo, parce qu'il manifeste tout court. Et c'est l'État, l'État qui tue, l'État qui devait tout simplement garantir la sécurité des citoyens, alors a beaucoup de moyens pour en fait essayer de, de calmer les troubles d'une autre manière, mais pas assassiner Ousmane Gawar Vous n'avez pas honte, Ousmane Gawar Diallo, d'accuser cette Diallo, hein, qu'il il risque de perdre sa légitimité parce que ce qui intéresse Souman Gawal Diallo, il ne veut pas voir Seldan Diallo demain président de mes la République. Il ne veut pas, il le dit carrément, vous perdez en légitimité. Euh, il dit, il perd en légitimité, donc, euh, euh, pour, en fait, Seldan Diallo perd en légitimité euh, qui, pourtant, euh, prétend diriger ce pays. C'est tout ce qui l'intéresse. Ousmane Gawal, nous sommes dans la transition. C'est dans le dialogue pour le moment, je crois qu'il ne fait pas une campagne électorale, une campagne présidentielle, non. C'est dans le dialogue Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est se battre, que cette transition réussisse. C'est ça, son combat. Ousmane Gawal, vous allez loin. La rancune vous ronge, je le dis encore une fois. C'est dans le dialogue Maintenant, son but, c'est la réussite de cette transition. Son but, c'est voir la Guinée dotée d'une véritable structure politique solide et consolidée une structure transparente, les institutions responsabilisées. C'est Ce qui intéresse maintenant, c'est le dialogue, comme les autres leaders de l'opposition. C'est ça, le but. Alors, je vais être présent tout ça Non, ça, ce n'est pas maintenant, je crois que ce n'est pas quelque chose qui est discuté sur la table. Maintenant, Ousmane Gawal-Diallo. N'est-ce pas Très bien, choc-mère Alors, vous l'avez compris, Ousmane Gawal-Diallo qui... Voilà, on n'est pas surpris, c'est vrai. L'autre fois, je le disais, quand cette fois-ci, il devait rendre compte rendu, un compte rendu donc du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo était donc incapable, il n'a pas pu dire dans son discours, en fait, des victimes donc tuées sur l'axe. Il a plutôt dit des victimes, en fait, blessées sur l'axe. Parce qu'il le sait très bien, n'est-ce pas Il était dans l'opposition, dans pendant longtemps. Donc, euh, écoutez, Ousmane Diallo, il a son domicile là également, sur l'Axe, là-bas, que je connais très bien. N'est-ce pas? Alors, euh, il est en contact avec les jeunes de l'Axe, très bien, et on a ses discours euh, également euh, du passé, ses discours encourageant les jeunes de ne jamais accepter, de ne jamais obtempérer, de ne jamais se plier. Face à un pouvoir qui viole la loi. C'était en ce moment, pas ça le Et la même chose continue aujourd'hui. Parce qu'on a une transition, on a une jeune militaire qui ne veut pas, en fait, euh, euh, qui ne veut pas tout simplement euh, faire ce qu'il faut dans cette transition, qui a une autre intention. Et là, on dit, l'axe, la démocratie, les jeunes, ils sont là, ils manifestent. Ousmane Gaoliallo, écoutez. Vous, vous qui changez, mais eux, ils n'ont pas changé. Là-bas, il y a un principe. Un pouvoir se comporte bien, il n'y a pas de problème. Un pouvoir se comporte mal et il y aura toujours des manifestations sur l'axe de la démocratie. C'est l'axe de la démocratie Ousmane gawal N'est-ce pas Très bien, cher Comptoglien, pour terminer donc cela, donc, vous avez tout compris, c'était donc ma réponse à Ousmane gawal Diallo et qui, en fait, euh, voilà, je crois qu'il mélange tout, il les mélange tout, la rancune également, euh, le travail, c'est vrai. Alors, euh, accuser cette dernière dialogue également euh, sur ce qui se passe sur l'axe, parce que tous sont pas il condamne les, les tueries, et que ce, ce dernier ce que cette dernière dialogue perd de légitimité, vous comprenez, c'est quand même incroyable. N'est-ce pas Incroyable. Très bien. Pour terminer, je crois que c'est simple. Nabilaï est camarade depuis Bruxelles. Et je pense que le changement politique chez nous, ce n'est pas pour longtemps. Mamadi Dumbuya a échoué sur tous les plans. Alors, il n'est plus légitime, là, vous le savez, avec sept morts, là, cette semaine, euh, de la part d'un monsieur qui a dit, il n'y a pas longtemps, que désormais, personne ne mourra pour la politique. Et voilà, cette semaine seulement, on parle de sept jeunes tués par Mamadi Dumbuya. Cet homme, est-il légitime Non. C'est fini pour lui. Il doit tomber. Et là, c'est une question de jour. et Kamara, le public. Merci pour le coût. Bonne journée.